Shalom Nous allons continuer notre étude Et vous vous souvenez que la dernière fois je vous avais donné une, une phrase Qui disait ceci Avant qu'une culture existe, il y a eu un culte Et avant qu'un culte existe, il y a eu un dieu Et quand je dis dieu, je ne parle pas du vrai dieu bien sûr Il n'y a qu'un seul vrai dieu Le dieu qui se nomme « Je suis » Le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob donc les dieux dont je parle, ce sont des idoles, ce sont des puissances démoniaques qui se sont fait adorer comme dieux par toutes les nations de la terre. Alors j'aimerais lire avec vous dans Deutéronome 18, euh, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu, Personne qui ne se livre à la divination. Personne qui ait recours au présage, à des techniques occultes ou à la sorcellerie qui jette des sorts. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'éternel et c'est à cause de ces horreurs l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi, tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas, écoutent les tireurs de présages et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. » Il ne dit pas que ce n'est pas quelque chose qui existe ou qui a une, une réalité. Il dit que simplement, la permission n'est pas donné à l'israélite, et bien sûr, comme tout ce qui est écrit dans, dans les écritures est pour nous servir d'avertissement, et bien ces choses-là ne sont pas permises non plus à l'enfant de Dieu. Je pense qu'il faut bien mesurer que chaque culture, chaque groupe culturel sur la France, sur la, sur la France, oui, mais sur le sur la terre entière, trouve son origine dans l'établissement d'un culte rendu à un dieu qu'on va appeler un dieu territorial. Aucune culture, si vous regardez dans l'histoire, vous verrez qu'aucune culture dans les temps anciens ne s'est formée sans qu'elle repose sur un ou plusieurs cultes rendus à des divinités. Donc les sociétés culturelles, en quelque sorte, ont est, sont, le, sont le résultat de cultes instaurés par un homme, par une famille ou par un groupe de famille. Ces cultes ont pris de la force, ont eu une influence grandissante et se sont propagés. Et on verra plus loin comment euh, un homme a commencé à... Euh, vouloir se faire adorer comme Dieu et la suite qui, euh, qui en a découlé et qui, qui touche qui nous touche encore maintenant de nos jours et je pense spécialement à l'Irak et l'Irak où il y a j'ai entendu hier ce, cette cette euh, affirmation à la radio euh, à la radio il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait au moins un attentat. C'est-à-dire qu'en une année, ça fait au moins 365 attentats meurtriers euh, en Irak. L'Irak, c'est l'ancienne Mésopotamie. Au nord, vous avez l'Empire d'Assyrie. Au sud, vous avez euh, Babel, la Chaldée, Babylone. Et ce territoire a été le territoire de, de démarrage euh, des premiers souverains sur la Terre. Et vous le voyez dans la Genèse avec l'histoire de Nimrod que nous verrons un petit peu plus tard. Donc vous voyez bien que ce que Nimrod a commencé, nous le vivons encore, maintenant. Et beaucoup de, de, de choses qui se passent dans la géopolitique peuvent trouver leur explication dans la Bible. La Bible est un, est un livre... D'aujourd'hui, ce n'est pas un livre, euh, un, vieux, un vieux bouquin euh, qui n'a pas d'application pratique. Il est très pratique pour nous. Chaque, euh, chaque culture donc, a eu un culte avant à un ou plusieurs euh, dieux avec un petit dé. Et donc, en fait, chaque culture tourne autour d'un culte religieux qui est, qui est dédié à une ou plusieurs divinités ter territoriales. Le, la, la chose souvent qui est le plus étudiée dans nos, dans nos régions, c'est eh la, la Grèce. C'est la Grèce et la mythologie grecque. Eh bien, nous retrouvons en fait l'équivalent euh, en Égypte, nous retrouvons l'équivalent au Moyen-Orient, nous retrouvons l'équivalent euh, chez les Romains. Et de notre temps, nous retrouvons aussi l'équivalent avec des idoles et des dieux qui ne sont peut-être plus des statues, comme elles étaient autrefois. Et c'est peut-être beaucoup plus abstrait, mais dans notre culture, il y a des idoles et des faux dieux qui sont fortement honorés. Et j'irais dire, ce qui est plus grave, c'est que très souvent, beaucoup de chrétiens les honorent sans mesurer qu'ils sont dans l'idolâtrie. Nous en parlerons plus tard. Ça sera, euh, oui, ça sera plus tard que nous en parlons. Donc nous avons besoin en quelque sorte de, de connaître si nous voulons par exemple intercéder pour les pays, si nous voulons euh, être des intercesseurs efficaces tout simplement dans la situation de notre propre pays d'abord parce qu'on ne peut pas intercéder pour les autres pays si nous ne savons pas déjà euh, prier pour notre, notre pays. Et puis avant de prier pour notre pays, d'abord de changer les choses dans notre région, dans notre ville, et avant toute chose dans notre famille. Je parle là à des gens qui ont commencé à se rendre compte qu'ils ont une autorité spirituelle de la part de Dieu pour changer certaines situations de vie dans notre temps, parce que Dieu leur a donné, nous a donné, et leur a donné une autorité spirituelle à exercer. La, la, la chose de, y, basique, on va dire, c'est si vous ne savez pas exercer l'autorité contre les puissances démoniaques de votre propre vie, vous ne pouvez pas encore commencer à intercéder pour plus. Commencez à, à, à prier pour votre vie, commencez à, à libérer votre vie de toutes les emprises démoniaques, de toutes les dominations spirituelles de méchanceté qui vous oppressent, qui vous oppriment. Commencez par euh, euh, prier pour votre famille prier, mais en même temps, exercer l'autorité, c'est deux choses totalement différentes. Euh, on ne peut pas, on ne demande pas à Dieu de faire quelque chose que lui nous demande, il nous a délégué une autorité, nous sommes ses fondés de pouvoir, si nous sommes ses fondés de pouvoir, nous allons agir en ses lieux et places, en son nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous sommes appelés tous, les uns comme les autres, ce n'est pas réservé à des ministères de délivrance. Le ministère de délivrance, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Nous sommes tous appelés, en tant que disciples, à chasser les démons. On les chasse d'abord sur soi, on commence par ça, puis sur ses proches, sur ses enfants, sur sa famille, et on voit les résultats, et notre autorité, elle se renforce. Plus exactement, la conscience de notre autorité se renforce. D'une part, et deuxièmement, parce que nous sommes des gens obéissants, parce que nous sommes des disciples obéissants, à la parole de Jésus-Christ, alors nous grandissons en, en autorité déléguée, parce que Dieu peut nous faire confiance. Puisque nous obéissons, Dieu peut nous faire confiance, et il manifeste de plus en plus cette autorité déléguée au travers de notre propre bouche. Donc on ne peut pas, je le répète encore, on ne peut pas euh, chasser un lion si on n'a on pas commencé par chasser une souris dans notre maison. Il faut être, faut être logique, faut être logique. Commençons par de petites choses, il n'y a pas longtemps je l'expliquais au niveau de la guérison, commençons par simplement euh, nous soulager nous-mêmes de nos maux de tête, d'un rhume, euh, de, dou de douleurs intempestives, comme nous avons appris à exercer l'autorité sur notre corps. Pour ces petites choses, nous sommes enhardis à exercer l'autorité spirituelle de Dieu qui nous a confiées, d'autres choses plus importantes et on, on ne peut pas commencer à chasser le lion comme ta, tartarin de tarascon et puis fuir devant une souris que nous avons dans notre maison ou une petite araignée qui vient nous, nous déranger euh, dans notre chambre. Il faut être logique. Dieu a du bon sens et il nous a donné du bon sens donc ne perdons pas le bon sens dans les choses spirituelles. Ça je crois que c'est très très important. Un deuxième point, peut-être qu'il faudrait mentionner, c'est déjà avoir exercé l'autorité spirituelle dans les petites choses, avoir été trouvé fidèle dans les petites choses de notre vie, hein, de notre vie de famille, avoir commencé à prier pour, euh, pour notre ville, avoir vu des choses changer au niveau de notre région, voir que dans notre pays, il y a aussi des choses qui, qui, sont, qui, qui changent euh, par la prière. Et eh bien, quand après nous allons aller un petit peu plus loin, quand on, en quelque sorte on va, on va grimper dans l'école de Dieu et dans l'école de, de la prière et de l'intercession, euh, nous avons besoin de connaître, euh, euh, en quelque sorte, pour entrer dans une guerre spirituelle, dans une région, nous avons besoin de connaître bien sûr sa culture, ça c'est sûr, son origine, ses pratiques, ses cultes, des pays qui sont... Euh, bâti sur, euh, par exemple, la rébellion, bâti sur la prostitution, bâti sur l'esclavage. Il, il y a des puissances qui ont eu des droits là, parce que ce n'est pas selon la pensée de Dieu. Donc nous avons besoin de connaître tout cela pour, pour apprendre à pouvoir briser au nom de Jésus-Christ les pactes ancestraux, les, les alliances qui ont été faites par les pères. Parce que tant qu'elles ne sont pas brisées au nom de Jésus-Christ, elles perdurent. Et c'est pour ça que nous voyons souvent euh, des intercessions qui n'aboutissent pas parce que nous avons oublié la nécessaire repentance pour le péché des pères. Il faut donc euh, arriver à connaître les racines spirituelles et les liens religieux, déjà de notre collectivité tout simplement, et euh, bien sûr des collectivités pour lesquelles nous prions. Euh, je pense que la prochaine fois, nous regarderons ensemble comment euh, les contacts entre ces dieux, ces faux dieux, ces puissances spirituelles des, des ténèbres, qui ont pris en quelque sorte possession de la terre sous l'autorité de Satan. Je vous rappelle que Satan n'est pas un anti-dieu, il n'est pas un dieu du mal, il est une créature. Donc il n'est ni omniscient ni omniprésent. Et donc il a besoin de, de, de partager en quelque sorte son pouvoir tout en dominant. Et les, les, les anges qui ont été rebelles, qui sont euh, partis à, avec lui dans cette rébellion contre Dieu, euh, sont, sont établis en fait sur toutes les différentes régions de la terre et euh, permettent ainsi à Satan de garder une main mise que nous, nous, euh, enfants de Dieu, vivant de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en nous. Jésus-Christ nous a redonné, en quelque sorte, tout ce que Adam avait perdu. Cette autorité spirituelle qui avait été donnée à Adam pour qu'il assujettisse la terre, elle est à nous. En Jésus-Christ, bien sûr. Nous-mêmes, nous n'avons nous rien. Mais en Jésus-Christ, nous avons cette autorité pour récupérer les nations, pour récupérer la terre et la sujettir sous l'autorité de Dieu. Qu'elle... Qu passe concrètement, pratiquement, de l'autorité de Satan, la Bible dit que le monde entier gît sous le méchant, elle doit passer de cette autorité à l'autorité de Jésus-Christ. N'oubliez pas que tout genou doit fléchir devant lui. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous dis à la prochaine fois, Shalom